Nous revoilà aujourd'hui les amis pour un nouveau top, aujourd'hui mon top 5 des montres avec une bonne autonomie, voire une très très très très bonne autonomie, c'est parti Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi comme d'habitude, nous allons dévoiler ensemble la crème Aujourd'hui, petit top 5 des montres connectées avec la meilleure autonomie possible. Bien entendu, c'est des montres que je vous recommande. Vous pouvez trouver des montres qui théoriquement ont une autonomie peut-être encore euh, plus grande que celle que j'ai mis dans le classement, mais celles là je les ai testées et c'est des bonnes montres à acheter qui conviendront à la plupart des gens. N'hésitez pas à aller voir aussi les tests correspondants à ces montres. Allez, commençons avec la place numéro 5. juste pour information c'est mon top 5 mais ça ne veut pas forcément dire que la numéro 1 a plus d'autonomie que la numéro 2 que la numéro 3 que la numéro 4 que la numéro 5 sinon ce serait trop facile j'ai quand même mis d'autres critères en jeu comme mon expérience avec ces montres et celle que je préfère en numéro 5 je vous propose l'Honor gs pro elle est sortie l'année dernière avec un look plutôt montre outdoor elle a théoriquement 25 jours d'autonomie je suis arrivé à moins mais elle va vous permettre d'avoir plus de 2 semaines d'autonomie sans souci c'est une montre qui vous permet mettre au niveau des fonctionnalités comme ce qui les permis chez les autres montres de chez Huawei ou de chez Honor c'est à dire un suivi assez basique pas de grosses fonctionnalités pas la possibilité de télécharger d'applications tierces mais vous allez quand même avoir un suivi quotidien un suivi de sommeil un suivi d'activité physique vous allez avoir la possibilité d'avoir un itinéraire retour pour de suivre vos pas retour lors d'une activité physique vous allez pouvoir avoir le suivi de stress bref je vous invite à aller voir mon test qui était complet sur cette montre le défaut qui m'a fait la mettre en numéro 5, c'est quand même son look. Elle a un look assez robuste, assez big. Elle ne conviendra pas à tout le monde. Dans tous les cas, vous allez le voir, malheureusement, à part une montre de ce classement, ma montre préférée, les looks, des montres connectées avec grosse autonomie, ça reste des grosses montres, il hein, faut la mettre la batterie. Hein. Donc voilà, cette Honor GS Pro est disponible à 199 euros. Elle sera un bon compagnon pour ceux qui cherchent une montre plutôt orientée sport, randonnée, etc. En restant dans un prix assez bas et en restant sur des fonctionnalités basique. Au niveau des caractéristiques techniques, elle sera étanche, elle intègre un écran 1,39 pouces AMOLED, le même écran que sur la GT 2 Pro qu'on va retrouver dans le classement, je ne dis ça, je dis rien. Elle est certifiée avec la norme MIL-STD 810 qui va vous permettre une résistance à la chaleur, au choc. Bref, c'est une montre qui vous accompagnera jusqu'au sommet des montagnes. Passons maintenant au numéro 4. En numéro 4, une montre que j'ai testée récemment qui est intéressante parce que a un très bon rapport qualité prix c'est la Massfit gtr 2e sur le papier son autonomie est de 24 jours ce qui est vraiment très intéressant personnellement j'y suis pas arrivé mais je peux vous dire que vous arriverez à l'amener entre 17 et 24 jours c'est une autonomie super intéressante surtout qu'elle est disponible à 129 euros alors qu'est ce qu'il va être possible de faire avec cette montre tout ce qui est basique aussi sur des montres à ce prix là suivi continu de la fréquence cardiaque suivi quotidien d'activité nombre de pas, calories suivi de sommeil suivi de sieste suivi de la SP PO2. Vous avez même un micro intégré qui sera là pour vous permettre de parler avec Alexa Lorsqu'elle sortira, lorsque la mise à jour sera faite C'est la version Apple Lite de la GTR 2 La GTR 2 vous proposera de meilleures finitions mais moins d'autonomie, c'est pour ça que là c'est la GTR 2E. Je le répète, disponible en dessous de 150 euros, 129 euros. c'est un très bon choix pour avoir une montre qui vous permettra de lire les notifications avec son écran AMOLED 1,39 pouces aussi, de suivre votre santé sans se prendre la tête sur la recharge. Passons maintenant au numéro 3 En numéro 3 les amis, c'est un peu une cousine de la GS Pro, un peu une concurrente de la GTR 2, pas de la GTR 2E, c'est la Huawei GT2 Pro. Disponible théoriquement à 299 euros, mais on peut la trouver en dessous des 200 euros. En dessous des 200 euros, à ce prix-là, c'est pour ça qu'elle est dans le classement. Elle a 14 jours théoriques d'autonomie, ça va plus être entre pff, allez, 10, 11, 12 jours, mais ses finitions avec son cadran en titane, ton verre en saphir, sont simplement magnifiques. Moi, elle est dans mon classement pour l'autonomie et pour les finitions parce qu'elle est une très belle montre. Pourquoi j'ai pas mis la GTR 2 à la place Parce que dans l'usage, j'ai tendance à plus bouffer la batterie de ma GTR 2 qu'avec ma GT... De Pro. Personnellement, je préfère l'application ZEP que l'application Huawei Health, mais elle est vraiment belle. Donc, il fallait que je la mette quand même dans un de mes classements. C'est la GTA 2 Pro, entre 10 et 14 jours d'autonomie, disponible en dessous de 200 euros. si vous trouvez une bonne affaire. Là, c'est vraiment intéressant. Vous aurez quand même le suivi de santé, le suivi de sommeil, le suivi quotidien de fréquence cardiaque. Vous aurez tous les suivis basiques à ce prix-là. C'est une belle affaire, surtout au niveau de la finition. Donc, je vous la conseille. Passons maintenant au numéro 2. En numéro 2, ça va être plus une gamme de montres qu'une montre. C'est la gamme solar de Garmin. Écoutez bien, des montres qui se rechargent à l'énergie solaire. Les montres de la gamme solar de Garmin, il y a l'Instinct, il y a la Phoenix, bref, il y a pas mal de montres qui sont proposées sur la gamme solar, peuvent vous permettre une autonomie infinie. De mémoire, si vous l'exposez au soleil entre 4 et 5 heures par jour, ça permet la recharge continue de la montre. Sans parler de la possibilité de choisir des modes d économie d'énergie qui vous permettront d'aller encore plus loin dans l'économie d'énergie. Mais du coup, en fonction du modèle, vous aurez plus ou moins de fonctionnalités plus ou moins d'autonomie sur la phoenix le verre solar permet d'augmenter l'autonomie jusqu'à 9 jours de plus bref ça va aussi influer sur le prix parce que oui les modèles phoenix solar commencent à 799 euros le modèle instinct solar à 349 euros mais il y aura beaucoup moins de fonctionnalités que sur la phoenix bref je vous laisse aller voir aussi mes tests mais c'est pour vous dire qu'il existe des montres cardio gps avec de très très très grande autonomie Qui pourront satisfaire ceux qui aiment la randonnée Ceux qui aiment le trail Ceux qui aiment vadrouiller en montagne Pendant plusieurs heures voire plusieurs jours C'est donc très intéressant et que ça méritait La place numéro 2 dans mon top monte Passons maintenant au numéro 1 Au numéro 1, ça va être un type de montre, mais pour moi ça va être la montre, c'est la Scanwatch de Weezings. Mais globalement, que ce soit la Scanwatch de Weezings, que ce soit la Style HR de Weezings, que ce soit d'autres montres hybrides, les montres hybrides vont vous permettre d'avoir une bonne autonomie, de faire la part des choses entre autonomie et fonctionnalité et suivi de santé. La Scanwatch de Weezings a une autonomie d'à peu près 20 à 30 jours. 30 jours sur le papier, mais c'est plutôt 20 jours. Et elle va être simplement une des meilleures montres pour suivre votre santé. Alors, si vous cherchez une montre avec vraiment grosse Autonomie, pourquoi pas vous orienter vers une hybride je vous ai peut-être pas encore sorti où elle est sortie ma routine montre mais moi personnellement j'ai ma scanwatch toujours même euh, 75% du temps parce qu'elle me permet d'avoir cette énorme autonomie avec ce style classique que j'aime et avec cette scan watch j'alterne avec des montres avec plus de fonctionnalités notamment la possibilité de mettre spotify parce que moi j'ai un abonnement spotify donc j'aime bien l'utiliser et surtout je vais pouvoir switcher entre ma montre que j'ai besoin de recharger une fois par mois et une que je dois recharger tous les deux jours qui m'embête un peu la scan est disponible à 299 euros ou 279 euros en fonction de la taille que vous aurez choisi. C'est pour ça que je vous ai dit dans la vidéo que c'était intéressant parce que la ScanWatch 38mm a aussi une très bonne autonomie. Une autonomie aussi de plus de 20 jours. Et elle conviendra au niveau du poignet à bah, plus de poignets, plus de petits poignets que la GS Pro que la Phoenix 6. Bref vous allez pouvoir avoir une montre classe belle avec une bonne autonomie. C'est pour ça que c'est ma numéro 1 dans le classement Top Autonomie. Voilà les amis, dites-moi ce que vous pensez de ce classement. Si j'ai oublié des montres ou c'est peut-être des montres que j'ai pas testées. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo au, durant un live Twitch ou sur le Discord. En attendant, vivez à fond, vivez High Tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.